Le problème de la logique du principe de précaution dans le cadre des pesticides, le gros fail de Faki, l'outil belge de détection de contenu douteux, YouTube qui fait la promotion de pseudosciences au calme, tranquille, Jacques Grimaud, l'informateur secret du film, la révélation des pyramides au cœur d'un scandale financier. Aucun doute, il était vraiment temps de faire un petit point d'interrogation. Il était prévu que je vous sorte un petit point la semaine passée mais il se trouve que j'ai eu la très mauvaise idée de vous préparer une vidéo de réaction au passage de Jean-Michel Jarre dans Vivement Dimanche qui a invité Jean-François Masson, son médecin homéopathe, à défendre sa pratique savez, Jean-François Masson c'était le médecin homéopathe en colère chez Morandini. Donc Alors, il y a, a 5000 gangsters en France Alors non, il Le il professeur Madeleine m'a invité un gangster à l'hôpital. Alors mais, la... mais vous de, les homéopathe pour dire ça Vous n'avez aucune expérience de ce que vous ne savez pas ce que c'est. Enfin c'est ridicule. Mais vous, vous avez... êtes un peu méprisante. Ah ben bah et vous Pourquoi eh ben je, je vous dis vous, que vous, vous n'avez aucune expérience de l'homéopathie, vous avez pas l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie qui dit ça suffit. Maintenant on sait que c'est un placebo, il est temps de le dire et vous tout seul dans votre sur quels arguments des arguments qui ont été totalement tronqués Ah oui. Ah bon, c'est faux. Depuis 2004, l'Académie de médecine, vous, vous trouvez, vous tapez sur Google, l'Académie de médecine au D'accord, mais ça, ça a été à partir d'expériences ponctuelles qui ont été tronquées. Non, c'est des, des méta-analyses, c'est des... des choses très sérieuses. Non, c'est des méta-analyses, en... une Alors voilà, ma vidéo de réaction fait plus d'une heure, et donc euh, bah j'avais pas trop envie de vous infliger ça, d'autant que j'y répète à peu près tout ce que j'ai déjà dit, même si ça en fait un formidable condensé, un formidable résumé de la situation. La vidéo est disponible en description et dans les fiches, je l'ai également mise dans la... Playlist spéciale homéopathie, je l'ai mise dans la playlist du petit point, mais elle restera en lien non répertorié parce que franchement je pense qu'elle tuerait vraiment les statistiques de la chaîne. Autre info importante avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes très nombreux à avoir cru dans le précédent petit point que je voulais faire un effet Streisand avec la vidéo de Clément qui dénonce Bruno le médium. Donc l'effet Streisand c'est quand on veut que quelque chose soit caché et le simple fait de vouloir la cacher davantage fait qu'en fait bah, on, l on va la surexposer. Ça vient de Barbara Streisand qui voulait pas qu'une photo d'elle soit révélée au public. Et finalement, ce simple fait a fait que tout le monde s'est partagé cette photo. Donc à ceux qui ont réuploadé cette vidéo euh, suite à mon petit point de euh, il y a deux semaines, s'il vous plaît, supprimez vos réuploads. C'est vraiment... Euh, je, je vous le demande. La vidéo de Clément existe sur le Skepticon. Euh, tant qu'elle est là, elle est en sécurité. Tout le monde peut la voir. À mon sens, une seule instance de cette vidéo suffit amplement. Pour moi, vous n'êtes pas les soldats de la zététique, qui n'est d'ailleurs ni une armée ni un combat. On peut utiliser la zététique pour se défendre ou attaquer, mais la zététique en elle-même, elle, elle n'a qu'une seule vocation, c'est servir à soi-même. Pour moins dire de conneries et moins se faire avoir. Ce qui garantit pas de plus dire de conneries et de plus se faire avoir d'ailleurs. Coupable. L'effet Streisand, c'est d'ailleurs censé être un truc qui arrive naturellement, hein, entre guillemets. C'est pas censé être un truc... Euh, provoqué par euh, une figure médiatique qui demande à ce que ça se fasse. Donc voilà, je désapprouve complètement cette méthode pour la seule et unique raison que, bordel, si ça se trouve, on se plante. Alors avoir tort tout seul ou en groupe, bah, c'est une chose, mais avoir agi contre une personne en ayant tort, c'est quelque chose qui ignore un petit peu le principe de prévention. Pas de précaution, hein, très important pour la suite de, de la vidéo. Principe de prévention dont je vais parler après. Donc vous faites ce que vous voulez, les autres sceptiques, vidéastes ou pas, font aussi ce qu'ils veulent, mais moi personnellement, je vous le dis, je désapprouve l'idée de commander un effet stressant. Je pense avoir compris ce qui divise tant au sujet des pesticides. Que ce soit du côté de Stéphane Foucard, hein, le journaliste scientifique au journal Le Monde, ou d'Élise Lucet, la journaliste d'Envoyé Spécial, dont j'ai aussi beaucoup parlé, ou encore de Nicolas Hulot, ancien ministre français de la transition écologique, le pilier central de leur discours, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un truc qui parle à chacun de nous. <rire> Et pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, personne n'en a la même définition. Et ça, ça veut dire un truc très important, ça veut dire que quand on va l'invoquer, on va croire qu'on est d'accord, alors qu'en fait on n'est pas d'accord. Par exemple, quand on parle du principe de précaution, est-ce que pour vous ça évoque un synonyme de prudence C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un risque avéré, d'un risque connu, dont on sait qu'il arrive à telle fréquence, dans telle condition. Par exemple, moi je place une barrière devant les escaliers pour pas que ma fille de 14 mois bah, se tôle dedans. Sans cette barrière, il est quasiment certain que bah, ma fille pourrait euh, tomber dedans et se faire très mal. Il est assez fréquent que les escaliers qui ne possèdent pas de barrière sur lesquels jouent des enfants de tel âge, bah, finissent par se, euh, par se casser la pipe. Cette barrière, c'est le principe de prudence. Est-ce que pour vous c'est plutôt synonyme de prévention C'est-à-dire un risque avéré, connu mais dont on ne sait pas vraiment quand il va se produire, ni à quel moment, ni dans quelles conditions il va se produire. Donc là, moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les, les petites douches anti-incendie qu'on trouve un petit peu partout. En tout et pour tout, il n'y en aura qu'une petite fraction d'entre elles qui seront utiles, mais c'est impossible de savoir exactement où et quand ça va se produire et quelles sont les conditions qui font qu'elles vont être utiles. Ça, c'est le principe de prévention. Et puis enfin, il y a le principe de précaution, c'est-à-dire pour des risques dont on n'est pas capable d'évaluer le risque. Par exemple, quel va être l'impact des nanotechnologies sur notre société Quel va être l'impact de, des avancées en génétique Fut un temps, on pouvait citer la prolifération d'Internet, l'invention du train, que sais-je Il faut bien comprendre que ce qui divise, c'est pas le principe de prudence, c'est pas le principe de prévention, c'est le principe de précaution. La prudence et la prévention, ça c'est deux facteurs qui sont extrêmement bien documentés sur le plan scientifique, en tout cas pour les questions environnementales et les questions de santé. C'est ce qui nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Moi quand j'entends des discours qui réduisent la science à une bande d'apprentis sorciers qui balancent des machins dans la nature sans soucier des conséquences, tout ça dans le seul but de faire du profit, bien entendu, en mettant en danger sans état d'âme tout ce qu'ils aiment, hein, bien sûr. Je, je, je serais scientifique, je serais spécialiste de la question, je me sentirais vachement insulté. Parce que la prudence et la prévention sont vraiment de mise dans le secteur de la santé et de l'agriculture. On a suffisamment d'histoire des sciences, d'échecs des sciences, etc., que pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Si vous voulez, la science, c'est un petit peu comme l'aviation. Chaque crash d'avion est le dernier crash qui aura lieu pour ces raisons-là. Quand on découvre une faille dans un appareil, eh bien cette faille, on la corrige et elle ne se reproduira plus. Et le but de la démarche scientifique, c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs, contrairement à la politique. Je ne vais pas me lancer là-dedans, hein, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que la politique, on peut se demander pourquoi on applique toujours les mêmes solutions à des problèmes qui n'ont pas été résolus par ces solutions, euh, quel que soit le... Enfin bon bref, je ne me lance pas dans la politique. Par contre, la troisième définition, celle du principe de précaution. Si on se penche un petit peu dessus, eh ben on se rend très très vite compte qu'il s'agit d'un tout autre combat que celui de la science. Imaginez que j'ai mis au point un virus capable de vacciner toute la population contre le sida. Essayez pas de me... non non oh, non je... Bon, voilà, imaginez. J'ai utilisé toutes nos connaissances scientifiques pour m'assurer qu'au niveau de la prudence et de la prévention, c'est sans danger, Il a rien à craindre. Seulement voilà, je suis pas capable, en tant que scientifique, de prévoir l'imprévisible. La science n'a jamais prétendu être capable de deviner ce qu'elle n'est pas capable de deviner. Le problème du principe de précaution qui est invoqué par Nicolas Hulot, Stéphane Foucard et Elise Busset, c'est précisément celui-là. C'est qu'ils pensent qu'il y a un danger sans apporter la moindre preuve de qualité scientifique. Ils ont rassemblé les indices qui vont dans le sens de leur inquiétude, le sens de la crainte d'un futur scandale sanitaire, et ils demandent à ce que soit appliqué le principe de précaution. Donc ils font une analyse à charge, en excluant les arguments qui pourraient freiner leurs conviction, non pas parce qu'ils ne les voient pas ou les ignorent, mais parce qu'ils pensent qu'ils pourraient endommager leur combat, qu'ils estiment juste. Et donc en toute logique, étant donné l'urgence et la gravité de ce qu'il se passerait S'ils si avaient raison, il leur semble indispensable de ne pas donner le moindre grain à moudre qui puisse faire reculer, penser dans l'autre sens que leur conviction. Leur conviction étant, il faut appliquer le principe de précaution. Si vous y réfléchissez un tout petit peu, ce principe de précaution tel qu'il l'utilisent, c'est un moteur très très très ressemblant à d'autres moteurs qu'on a souvent à affronter en, en pensée critique. Principalement la foi et le bon sens ce sont des moteurs autoréférents, cest c'est-à-dire des moteurs qui ne sont valables que s'ils sont valables. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Par exemple, la phrase « il faut avoir la foi pour croire en Dieu » dans l'oreille du croyant, bah, elle sonne comme une évidence, elle sonne comme une justification logique à sa croyance. La foi est le moteur de la croyance, il faut avoir la foi pour croire en Dieu. Mais si j'en extrais le sens, si j'en extrais la substance, en fait ce qu'elle dit, c'est que pour croire en Dieu, il faut croire en Dieu. C'est une phrase autoréférente, elle ne nous avance à rien. Et c'est pareil, si je dis il faut interdire les pesticides par principe de précaution, ce que je dis, c'est très clairement, il faut interdire les pesticides au cas où il faudrait les interdire. Et donc on aura beau s'époumonner avec des arguments scientifiques, ça ne sert à rien. Parce que la vraie vérité, celle qui dérange dans les deux camps, elle est la même. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas si demain, on ne va pas tous se rendre compte que le glyphosate nous a contaminé. On ne sait pas si dans 100 ans, on ne va pas trouver les pesticides aussi inutiles que les saignées du 18e siècle. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut aussi dire, on ne sait pas si dans 100 ans, on se dira pas « Heureusement qu'on n'a pas interdit le glyphosate !» Puisque nous avons à présent 145 ans de recul sur ses effets. Et qu'aucun danger n'a toujours pu être mis en évidence, oui, parce que aujourd'hui on en est à 45 ans d'utilisation du, du glyphosate. Ça a commencé en 74, ouais. Et on en est toujours à avoir peur qu'il fasse partie de la liste des trucs qui donnent du cancer aux consommateurs. Et j'insiste sur ces mots, la liste des trucs qui donnent le cancer aux consommateurs. On pourrait y mettre l'agriculteur, mais bon. Un petit peu comme l'alcool, le tabac, euh, manger moins de 200 grammes de fruits et légumes par jour, les charcuteries, etc, etc. Hein, D'accord, je parle pas des, des produits qui, à très haute dose, finissent par donner le cancer. Comme peut l'être, par exemple, euh, un salon de coiffure. Et oui, bah oui, un salon de coiffure, c'est cancérogène. Il y a des profils plus sensibles que d'autres au salon de coiffure qui pourraient être exposés à des produits qui euh, pourraient leur donner le cancer. Donc, en sachant que, euh, en plus là, il a été prouvé que le glyphotest d'Elise Lucède, envoyé spécial, bah, quand elle, vous savez, quand elle vérifiait le taux de glyphosate présent dans les urines des stars. C'est une arnaque. Euh, les labos qui ont fait ça ont, ont, ont utilisé un biomarqueur vraiment pas du tout... Euh, Fiable, et le pire c'est que même si c'était fiable, c'était un non-sens complet euh, sur le plan scientifique, hein, j'en ai parlé dans les autres petits points, je vais pas revenir dessus. Sachant qu'elle s'apprête à remettre le couvert le 24 octobre ici avec un épisode d'Envoyé spécial qui s'appelle Pesticides, les champs de la colère. J'invite très fortement euh, tous les journalistes qui me regardent, tous les étudiants et journalistes qui me regardent, à défendre leur profession et à discuter de cette histoire, du principe de précaution. Parce que tel qu'il est utilisé, tel qu'il est mis en avant ici, dans le cadre de la santé et de l'environnement, ce principe de précaution, c'est une question de croyance. C'est une question de moi je suis sensible à tels arguments qui vont dans le sens que, et pas à tels arguments qui vont contre ma croyance. Si on se résume à ce que la science nous dit, Y'a rien à craindre. Oui, peut-être qu'on va se rendre compte qu'elle s'est trompée. Mais la science, c'est pas un truc qui se trompe jamais. Et ça, il va falloir euh, l'intégrer à un moment donné. Oui, on prend des risques. Tout le temps. L'humanité n'a fait que ça. Mais je suis pas sûr que tomber dans le biais de la solution parfaite, c'est-à-dire attendre qu'une solution soit parfaite en tout point pour résoudre un problème, je suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Il y a la logique du moindre mal, il y a la logique de la balance bénéfice-risque, et celle-là, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Donc si vous êtes journaliste, si vous êtes étudiant en journalisme, je vous recommande très très très chaudement de mettre sur la place publique le débat principe de précaution versus balance-bénéfice-risque. Discutez-en, ça doit, ça doit arriver dans le débat citoyen, ce truc-là. Parce que qu'on défende sa croyance sur le service public, c'est une chose. Qu'on prétende que sa croyance est la vérité, quand on a la responsabilité de, de présenter l'état d'un débat scientifique, à la population, à tout le monde. Hein. C'est une forme de vulgarisation. Moi, je trouve ça aussi aussi scandaleux que Michel Drucker qui décide de, de, de laisser de la place à de la pro-homéopathie dans son émission euh, alors qu'il a rien à voir avec ça. Pour moi, ce qu'ont ce qu fait Élise et Stéphane Foucard et Nicolas Hulot par rapport à ça, c'est du même niveau. Dès qu'on invoque le principe de précaution, on expose sa croyance. Je suis pas contre le fait qu'on expose sa croyance, mais je suis contre le fait qu'on prétende que ça, c'est la vérité. Donc voilà qui devrait d'ailleurs, euh, en parlant de niveau, hein, un petit peu restaurer l'échec de ma vidéo euh, entre Étienne Klein et et Stéphane Foucard, hein, l'émission, euh, la conversation scientifique où Stéphane Foucard était invité par Étienne Klein. Je tiens à le redire ici parce que je l'ai fait sur les réseaux sociaux mais il y a plus de vues sur YouTube. Malgré le fait que cette vidéo n'est qu'un simple vlog, hein, le petit point c'est un simple vlog, pas la prétention de faire une analyse euh, scientifique et rigoureuse de, de, de, des, des choses, mais pas, pas assez de temps investi dedans. Je regrette cette vidéo parce que j'y déforme les propos de Stéphane Foucard, j'en fais un homme de paille, sous le coup de l'émotion bien sûr, tout ça est explicable, et j'échoue donc en fait euh, en faire une analyse critique qui est un petit peu ce que je viens de vous délivrer ici. Je laisse cette vidéo euh, en ligne malgré tout parce que il se trouve que Étienne Klein a liké un post qui disait que euh, ah bah, tu vas quand même pas euh, supprimer la vidéo. Bon j'ai pris ça comme une invitation à laisser euh, en ligne euh, de la contradiction parce que la contradiction c'est toujours ça même si c'était une contradiction que moi j'estime en tout cas à présent faible et grossière. Je précise quand même que malgré ça le fond de mon message euh, quant à cette vidéo sur Foucault chez Klein reste inchangé je pense que M. Foucard n'avait pas sa place dans cette émission pour les raisons que je viens d'évoquer ici. C'est mon avis personnel, il y a certainement matière à débat. C'est ce qui fait tout l'intérêt des démocraties. Une recommandation avant de changer de sujet, lisez la page Wikipédia qui parle du principe de précaution. C'est un régal. C'est vraiment une des meilleures pages Wikipédia qui m'a été donnée de lire. Elle est très complète, elle présente une quantité extraordinaire d'arguments et de sources. Euh, vraiment, euh, allez-y. C'est un petit peu le nœud du problème par rapport à tous ces sujets d'actualité. Je pense qu'on serait tous très enrichis à en être conscients. Qu'on soit d'un camp ou de l'autre. Autre actu du moment, la RTBF, la première chaîne nationale belge, a tenté de lancer sa propre application d'analyse de contenu, pour euh, singer un petit peu ce qu'avaient fait les décodeurs du journal Le Monde. Donc une application qui était censée classer euh, les articles comme douteux, fiables, etc. Petit problème, le premier jour de son lancement, l'application a classé comme douteux des articles qui se trouvaient euh, chez des copains journalistes qui ont une bonne réputation. Alors, euh, ça l'a pas trop fait, et ils ont coupé l'application le premier jour. Alors, je me suis, je pense pas m'être euh, déjà exprimé sur ce type d'initiative que je trouve euh, quand même assez rassurante et louable parce que dans le, dans le simple fait que ça existe en fait. C est, c est... C'est un petit peu la, la, la preuve qu'il y a une prise de conscience publique du problème de, de, de l'information aujourd'hui. Mais pour autant, euh, une fois encore, je pense que ce type d'application n'a pas à être hébergé par un organisme qui devrait lui aussi être soumis à cette application, comme le journal Le Monde, hein, ça c'est un des problèmes les plus récurrents, ni un organisme qui engagerait son image dans une démarche critique envers des journaux amis ou collègues, hein, comme c'est le cas ici avec euh, Faki. Et je vous parle pas non plus de la détection qui repose sur des a priori politiques alors ça c'est vraiment le gros, gros, gros échec assuré. C'est complètement contre-productif de classer comme douteux des sites ou des articles qui seraient par exemple pro-palestiniens. Ça c'est un truc qu'on a déjà observé, c'est pas terrible. Je dis pas qu'il faut être pro-palestinien ou pas, hein, c'est pas la question, je dis juste que qu'est-ce que ça a à voir avec de l'information Elle va être politiquement orientée Bah ben, allez-y, sortez-la moi l'information qui n'est pas politiquement orientée. Donc on vient très vite dans un camp de, de gentils, de méchants, etc, bon, c'est n'importe quoi. Bref, une appli fiable pour tirer le bon grain de livret de ce qu'on trouve dans la presse, à mon sens, c'est pas pour demain. C'est pas que c'est pas techniquement faisable, hein, c'est même au contraire très faisable. Ce qui Le ce problème, c'est que la neutralité nécessaire à la mise en place d'un bidule pareil euh, serait, serait déjà extrêmement coûteux, hein, en termes d'algorithme et en termes de maintenance. Euh, ben, ça tient de l'utopie, en fait, tout simplement. Et dans la communauté sceptique, on va certainement pas se mettre à lancer ce genre d'action, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le détecteur, ce soit vous. C'est que vous sachiez détecter ces trucs-là. Nous, on n'est pas là pour penser à votre place. Non, non, non. On est là pour vous montrer ce que nous, on pense quand on active nos détecteurs. Mais le but, c'est pas que vous reteniez ce qu'on a pensé du truc qu'on a analysé. Le but, c'est que vous reteniez le détecteur et que vous nous disiez, vous, ce que vous déduisez avec vos détecteurs à vous. Excusez-moi, j'ai un peu la pâteuse. Je <rire> suis malade. En bref, toujours YouTube qui nous a fait un gros fail en postant ce tweet. Donnons à la chiropratique sur YouTube le mérite qui lui revient. Je pourrais écouter ses os craquer pendant des heures. La chiropratique est une pseudomédecine basée sur l'idée que craquer les os soigne. Je rappelle tant pour l'ostéo que pour la chiro que non. Aucun de ces praticiens ne remet physiquement vos os en place. Le craquement que vous sentez est similaire au craquement des doigts. Et ça, ça n'a, euh, en tout cas sur le plan scientifique, jamais démontré avoir une, un effet bénéfique ou, ou, ou euh, négatif. Donc je répète, chiropratique et ostéopathie, vos os ne sont pas déplacés. Ça ne s'est jamais observé sur le moindre scanner, ni avant, ni après craquement. Les douleurs que vous ressentez sont en fait d'ordre musculaire ou nerveuse. Et oh, comme c'est étrange, c'est justement sur ce type de douleur que les effets contextuels dont fait partie le placebo, ont le plus d'effets, d'efficacité. Enfin bref, hein, on pas un Mais quand vous avez un os qui se déplace réellement, ben vous êtes aux urgences, en train de hurler de douleur. Voyez les sources pour tout complément d'informations. En tout cas, voilà, YouTube, c'est carrément n'importe quoi. Vous déclarez d'un côté vouloir limiter la visibilité des contenus conspirationnistes, si ça veut dire quelque chose, et de l'autre côté, vous allez mettre en avant des, des, des pratiques pseudo-médicales. Je veux dire, achetez-vous une éthique une bonne fois pour toutes, ou bien hmm, renseignez-vous auprès des vulgarisateurs que vous hébergez. Hein je sais pas, c'est une idée comme ça. On va encore dire que je m'énerve, mais sérieux. Sérieux, YouTube. Allez, on finit ce petit point de rattrapage par des nouvelles de notre ami Jacques Grimaud, qui est, figurez-vous, dans la tourmente. Donc pour rappel, Jacques Grimaud, c'est l'informateur secret du film La Révélation des Pyramides, un film réalisé par Patrice Pouillard qui a été... Abondamment démonté par un petit peu euh, toute la profession et toute la communauté sceptique. Ça d'ailleurs été une de mes premières enquêtes, vous pouvez la retrouver ici. Suite au succès de ce film, qui passe encore régulièrement hein, sur RMC Découverte, Patrice et Jacques ont lancé un crowdfunding, donc un financement participatif, pour produire la suite, la révélation des pyramides 2. Seulement voilà, le tandem s'est un petit peu disputé, on va pas revenir sur le cœur de cette dispute qui était. Pas bah, très joli, joli, mais bon, pas, ça arrive dans tous les bons groupes. Patrice, de son côté, a tenu ses promesses. Il a sorti la suite qui s'appelle BAM, les bâtisseurs de l'Ancien Monde, dont j'ai parlé dans un petit point précédent. Et Jacques Grimaud, de son côté, bah, il a récupéré le nom et il a lancé un nouveau crowdfunding, un deuxième crowdfunding pour la révélation des pyramides De Tout ça, c'était il y a un fameux paquet de temps. Et pendant ce fameux paquet de temps, bah, Patrice, il a sorti son film et Jacques Grimaud, il n'a pas montré une seule photo. Ni une teaser quoi que ce soit, on ne l'a pas vu, même sur place, etc. On n'a rien vu. Et aux surprises, nous apprenons, il y a quelques jours, que sur les 106 000 euros récoltés, 87 337 ont été volés. Et ce, alors que le film était déjà bien avancé. Mais ça, c'est pas de bol. Mais pas de panique, avec les 18 663 euros restants, Jacques Grimaud nous assure qu'il arrivera à terminer le film, qui d'ailleurs, il bah, n'y a plus que... Euh quelques prises de vue à faire en Colombie, en Espagne et en Égypte. Est-ce que vous avez capté l'arnaque Je veux dire, je parle pas de je parle de la très très grosse arnaque, la grosse faute de logique de, de, de ce qu'il vient, qui vient de dire. Mettez en pause pour y réfléchir un petit peu, n'hésitez hein. pas à remettre le truc, et, parce que vraiment, ça, ça vous permettra de savoir si vous êtes euh, susceptible d'être victime de ce genre de discours. Donc je parle pas du fait que c'est louche parce que ça a duré trop longtemps, euh, etc. Je parle vraiment d'un paradoxe logique dans cet énoncé. Alors, vous avez trouvé Et ce paradoxe logique, malheureusement, il confirme un truc très important. Jacques Grimaud est bel et bien un menteur, un escroc. C'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas la vérité et qui manipule les gens, sachant très bien ce qu'il est en train de faire. Il croit peut-être un peu à ces atlantes et ces machins-là, mais... Jacques Grimaud manipule sciemment les gens, pour leur faire croire qu'il est en train de réaliser un film qu'il ne réalise pas. Ben bah oui Jaco, t'as pas réfléchi. T'es en train de dire que jusqu'ici, en fait, t'avais pas touché à 1 euro de la somme de ton film. Que t'avais réussi à tout garder de côté. Et à réaliser la majeure partie de ton film pour pas un bal sans dépenser d'argent pour les hôtels, la bouffe, le déplacement, euh, de toute ton équipe technique, et que tu t'es fait voler l'argent qui devait servir à les payer. La seule excuse pourrie que tu vas pouvoir sortir, c'est que tous ceux de ton équipe technique attendaient de se faire payer. Donc ils ont tous, sans exception, avancé l'argent de leur déplacement, de leur bouffe, de leur logement. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas pu faire d'autres jobs, donc ils ont aussi euh, ont payé leur loyer, etc. Donc tu es en train de dire que que tous ces gens, en fait, ont bossé gratuitement en te faisant confiance jusqu'au moment où tu t'es fait voler tout cet argent. Pile au moment où tu t'apprêtais à les payer. Ah, et tu t'es pas fait voler que de l'argent, tu t'es fait voler les disques durs avec les rushs, ainsi que tes livres, les livres dont tu parles tout le temps. C'est ballot et tes diplômes, les diplômes qui étaient les seuls papiers qui auraient pu prouver ces incroyables compétences que tu dis avoir un peu partout. Oui, là je suis pas en mode bienveillant parce que, euh, bah y a un truc que j'aime vraiment pas, c'est les escrocs. Et là tu vois, la présomption d'honnêteté, tu viens de la faire voler en éclats, euh, Jacques. C'est-à-dire que pour t'en sortir, tu vas devoir nous inventer un complot magistral pour lequel tu vas être le seul, en fait, témoin de, de, de tout ça. C'est-à-dire que pour t'en sortir, là, il, il va falloir inventer un, un mensonge encore plus gros. Et tu sais, plus c'est gros, plus ça passe, jusqu'à un certain moment. Monsieur Grimaud, vous êtes un escroc et vous venez de le prouver euh, à vous tout seul, avec un de vos arguments préférés, en plus un argument mathématique. Monsieur Grimaud, ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites, c'est mal. Et ça commence à se savoir dans vos rangs. Désolé, hein, moi je respecte les croyances, même les plus folles, mais euh, les escrocs pures souches... À mon sens, ça devrait faire de la tôle et voir un psychiatre à vie une fois par semaine. Tout ça et d'autres révélations du pyramide <rire> sont en description. En vrai qu'à présent, je vous ai déjà parlé du combat de Grégoire Perra contre la secte anthroposophique, avec laquelle d'ailleurs bah, Nicolas Hulot a des affinités, bon bah voilà, ça, euh, personne n'est parfait. Grégoire s'était fait attaquer pour diffamation euh, par les anthroposophes, il a gagné son procès, mais euh, ces derniers font appel contre lui. Si vous voulez le soutenir dans son combat, il y a une adresse dans laquelle tout est expliqué dans la description. Je précise que ce combat commence à prendre une place de plus en plus conséquente dans les problèmes que la communauté sceptique affronte régulièrement. Ça vaut la peine de se renseigner parce que, à mon avis, il va falloir que... Enfin, à mon avis, ça va prendre des... des... Ça va prendre des... Ouais, ça va les prendre. Eratome à présent, vous avez été nombreux à me le signaler, j'ai dit que euh, l'épistémologie, donc la science de comment on produit de la connaissance, euh, n'était pas obligatoire dans les cursus scientifiques. Il se trouve que, euh, apparemment, dans certaines facs, l'épistémologie, ou du moins l'histoire et la philo des sciences, commencent à être obligatoires dans certains, certains cursus. Mais bon, on parle de certaines facs, certains cursus, etc., donc c'est pas encore vraiment généralisé. Mais... Euh, il semblerait que ça vienne. Et ça, ça ne peut que me réjouir. Un petit mot par rapport à la Mivilude. Personnellement, j'ai l'impression que la probabilité la plus haute... Vous vous rappelez, la Mivilude, on, on, on se demandait si ce n'était pas un complot quelque part. Hourdi par euh, quelques anthroposophes qui n'appréciaient pas trop qu'on enquête sur sa croyance, plusieurs personnes de pouvoir ayant beaucoup de sympathie pour les anthroposophes donc, la probabilité la plus haute me paraît quand même être le fait que bah, ça suit en fait la succession de réformes que vous avez, amis français, euh, de la part de votre magnifique gouvernement. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre, on imagine très bien que la personne qui est en charge de ce rattachement de la mivilude à la cellule euh, radicalisation frotte les mains de voir euh, ce, cet ennemi de sa croyance euh, relégué comme ça un petit peu en arrière dans le placard sans pour autant l'avoir euh, causé hein. vous avez été nombreux aussi à me dire que pour bruno il y a une troisième option c'est l'option dans laquelle il croit vraiment en des voix qu'il entend. alors pour plein de raisons que je peux pas exposer ici parce que ça prendrait vraiment trop de temps moi j'y croyais pas trop à cette troisième option mais c'est vrai qu'elle existe et en plus j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi je pense que cette troisième option il faut l'exclure donc n'hésitez pas à considérer cette troisième option comme probable. Effectivement, si ça se trouve, Bruno est honnête. Il euh, y a un petit débat en off qui, qui, qui accourt. En tout cas, euh, certains sceptiques euh, pensent ça aussi. Moi, je, je n'arrive pas du tout à concevoir que ce puisse être possible. Donc voilà, en attendant, suspendez votre jugement. C'est la meilleure démarche que je puisse vous recommander. N'oubliez pas que ce 26 octobre, je suis à la petite fleur de papier doré, je sais jamais si ce bar s'appelle comme ça, ce resto-bar, on y mange très bien d'ailleurs, s'appelle comme ça ou pas, à Bruxelles en tout cas, pour donner ma première conférence, dont le thème est... J'ai oublié... Ah oui, voilà. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi C'est une mauvaise question. <rire> D'où la nécessité de prendre des notes correctes et de les réciter, plutôt que de faire... Du direct, exercice dans lequel je ne suis pas très bon. Donc voilà, venez nombreux, ça va être sympa, c'est un premier pas dans euh, l'entretien le, épistémique. En tout cas, je vais essayer de vulgariser euh, du mieux possible sur l'année qui vient euh, les, les techniques de l'entretien épistémique pour apprendre à mieux parler euh, entre personnes qui ne sont pas d'accord sur les choses. Des nouvelles rapides de fake numéro 13 aussi, le fameux épisode d'1h25 qui est censé révolutionner votre quotidien, en tout cas qui a révolutionné le mien. Euh, ben comme j'écris la conférence, ben je n'ai pas du tout le temps de, de poursuivre les animations. En tout cas, je suis presque à la fin. Il ne me reste plus qu'une petite animation à faire. Puis ensuite, je passe à la phase de remplissage classique. Il me restera une ou deux semaines de post-production à faire dessus. Et je pourrai enfin vous livrer ce merveilleux épisode qui, je l'espère, fera exploser tous les compteurs. Parce que j'ai été très généreux dedans, alors je... je... Je, euh, je donne une chance à la méritocratie youtubienne, si vous voulez. Et puis si ça explose pas, tant pis, euh, on se régalera quand même. Chers curieuses et Curiodi, si le prochain petit point ou autre euh, je ne sais pas quoi, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs là-dedans et portez-vous bien. Tain, de, devenez pas malade, comme moi. <rire> je souffre, je souffre.